Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai créé VRP31J, vendre sa résidence principale en 31 jours. Alors Pour ça, il faudrait remonter il y a quelques années. On se retrouve en 2003 où je vends mon appartement parce que j'ai un objectif, c'est d'aller vivre au bord du lac Léman. Malheureusement, cette vente va mal se dérouler. Je vais tout organiser, mon départ et mon installation à Evian. Et malheureusement, le jour de la signature de l'acte authentique, eh bien, l'acquéreur ne se présente pas et il annule la vente. Alors, même s'il y avait des garanties financières, ça ne suffisait pas pour nous assurer que lorsqu'on serait à Evian, nous ayons suffisamment de finances pour nous assumer euh, sur place. Donc, il a fallu prendre une décision très importante parce que le jour même, nous devions, avec les camions de déménagement, eh bien, nous installer à Evian. Eh bien, j'ai pris la décision donc de tout annuler on ne pouvait pas prendre le, le risque de, euh, de nous installer et de ne pas avoir cet argent. Il devait nous rester à peu près 70 000 euros sur le reste du... Euh, euh, donc c'était intéressant pour nous, on aurait eu largement le temps devoir venir et de nous installer. Donc, tout ça, ben, voilà, c'était annulé. On n'avait pas le choix. Il fallait prendre une décision difficile. Je l'ai prise. Évidemment, euh, ben, ma femme l'a très mal vécu. Imaginez-vous quand même, il euh, y a tous les cartons qui étaient prêts à être mis dans, dans le camion, tous les meubles qui étaient démontés, tout était dans l'appartement. et eh bien, il a fallu euh, prendre son courage à deux mains et euh, ben, ressortir tout, toutes les affaires du, du carton et puis euh, remonter les meubles. Et c'est vrai que bon… Euh, dans, dans ce moment-là, on se sent bête, dans ce moment-là on, on, on essaie de comprendre où est-ce qu'on a fait l'erreur. Mais en vérité, tout simplement, c'est que euh, ben, j'ai voulu faire le malin, j'étais directeur commercial à l'époque, j'avais démissionné, euh, mon épouse également, pour qu'on puisse aller s'installer à Evian. Et, et j'ai cru que j'aurais été capable de le faire parce que eh j'étais je, je, voilà, directeur commercial. Donc j'étais pour moi compétent pour faire cette vente et en réalité… Je l'ai mal, je, je mal faite. Donc, du coup, ben, ça a pris après beaucoup de temps à ce que ça se revende. Euh, au total, ça a mis 18 mois pour se faire. Et donc, évidemment, euh, ça, ça a créé un malaise quand même euh, dans dans notre vie et puis on est plutôt parti alors à l'époque on était à Chenevière dans le 94 et puis on a décidé donc de ne pas continuer ce projet sur Evian et d'aller s'installer sur Créteil et là on a acheté un autre appartement sur, sur Créteil avec beaucoup plus de surface et puis on était au bord de, de Marne donc c'était très bien et puis bah, malheureusement la vie se faisant, nous nous sommes séparés et là il a fallu revendre et là, ça a été une, une vente encore vraiment catastrophique. Alors, là, cette vente m'a complètement ruiné. Euh, j'ai dû assumer un autre appartement. Euh, mon ex-épouse ne voulait pas du tout financer euh, euh, l'appartement dans lequel euh, on était propriétaire. Donc, j'ai dû assumer les deux pendant plusieurs mois. On a, moi, à cette époque-là, je commençais à être agent immobilier. Euh, je l'ai donné à, à un collègue du secteur qui, lui, nous a amené tout de suite des clients, mais il a fallu qu'on baisse très rapidement de 80 000 euros. Donc, psychologiquement, 80 000 euros, c'était vraiment beaucoup d'argent pour nous. Donc, à ce moment-là, on a refusé. Malheureusement, ça a été la seule offre qu'on a pu obtenir sur cette première année de, de, de vente. Donc, c'est toujours très délicat de pouvoir assumer financièrement de, de vie quelque part. Et on est, euh, on est à ce moment-là dans une situation où financièrement, je suis obligé d'aller taper dans, dans mes économies. Mon salaire ne me suffit pas, je suis en train de lancer une première agence immobilière. Bref, c'est un contexte de vie très difficile et euh, j'ai bien dû malheureusement euh, assumer et faire face. Donc, à ce moment-là, je, je rencontre eh bien, ma, ma femme actuelle et puis euh, je reprends un peu de peps, je, je reprends euh, goût et courage pour euh, vendre ce bien immobilier qui ne voulait pas se vendre. Et au bout de 36 mois, on y est arrivé. Malheureusement, lorsqu'on fait le calcul, euh, ça m'a coûté 100 000 euros. Ça m'a coûté les 80 000 euros que j'avais de côté, plus le, le fait de faire un prêt immobilier supplémentaire de 20 000 euros pour venir couvrir euh, le, le reste dû du prêt parce que euh, au prix qu'on avait vendu ça ne couvrait pas la totalité du prêt. Donc vous imaginez c'est un contexte très difficile et euh, ben derrière vous êtes quand même dans, dans, dans, dans une situation où vous, vous devez accepter cette situation, vous vous dites que ben, vous n'êtes pas très bon, enfin bref vous, vous jetez quand même beaucoup le, le, la pierre et vous, vous retrouvez dans une situation psychologique où il faut remonter. Alors, ce qui, ce qui a été intéressant là-dessus, c'est que je me suis dit euh, à ce moment-là, il faut que ça s'arrête. Il faut que euh, tu es dans l'immobilier, il faut que tu saches vendre un bien immobilier rapidement et en plus que tu permettes aux gens d'atteindre le, le, leur objectif de vente, le prix de vente parce que eux derrière, eh bien, ils ont des projets et souvent aussi quand ils vendent, c'est dû à une situation difficile. Euh, ou bien euh, bah, monsieur est déjà parti dans un autre pays parce qu'il voilà, a été muté et donc madame et les enfants ne peuvent pas euh, euh, aller le rejoindre. Donc, ils vivent une situation difficile, mais ça peut être aussi une séparation, un divorce. Euh, ça peut être aussi des problèmes financiers où seule le, la vente du bien immobilier va permettre de résoudre le problème. Vous imaginez que euh, l'enfer que ça peut créer euh, une vente immobilière qui, qui s'éternise dans la vie des gens. Donc, moi, j'en suis très conscient. Et euh, je me suis retrouvé vraiment dans cette situation où je me suis dit, il faut que tu saches vendre un bien immobilier au prix fort et rapidement parce que dans ces cas-là, tu vas vraiment aider les gens. Et j'ai toujours abordé du coup le, la vente immobilière sur le, vraiment d'un côté commercial et un mandat de vente, c'était vraiment comme un produit, un, un bien immobilier que je mettais sur le marché et tout un marketing que je devais mettre en place et euh, tout un plan d'action euh, massif que je devais mettre en place si je voulais créer cette dynamique de vente et le vendre rapidement. Et Lorsque euh, bah, je suis parti vivre en Allemagne, la vie faisant, voilà, mon épouse a une mutation en Allemagne, je suis parti en Allemagne, j'ai fermé euh, les, les sociétés. Alors j'avais à, à ce moment-là deux agences immobilières, euh, j'avais un cabinet de gestion de patrimoine, donc ça allait bien, mais je, tra je travaillais énormément euh, j'avais euh, certes voilà, des revenus, une belle voiture, mais j'avais aussi trois médicaments qui me tenaient euh, debout parce que sans ces trois médicaments, je ne pouvais pas avancer. Je faisais des grosses migraines, je devais même de temps en temps aller à l'hôpital tellement elles étaient, elles étaient fortes. Donc vous imaginez, ce n'est pas une vie, mais en tout cas, c'est la vie que j'avais à ce moment-là. Donc le fait d'aller euh, en Allemagne m'a permis euh, eh bien, de tourner cette page et puis de, de, de, de reprendre un peu euh, euh, du temps pour moi. J'ai aussi un Master 1 en gestion de patrimoine avec l'Université de Toulouse. J'ai retrouvé une santé, euh, un corps parce que j'ai perdu euh, 10 kilos. Alors, vous imaginez euh, euh, ce que ça peut donner euh, de, de perdre 10 kilos et euh, la, la, toute, toute l'énergie qu'on reprend. Et, et, et ça nous redonne voilà, du, du peps et euh, ben, voilà, des, des, des idées, des projets. Alors, à ce moment-là, euh, en plus, on m'appelait. On m'appelait pour euh, donner des, des conseils. Alors, c'était le frère d'un ami ou euh, un contact d'un ami qui avait besoin de conseils pour vendre son billet immobilier. À chaque fois, il disait « bon ben, appelle Fred, euh, il va pouvoir euh, sûrement t'aider » et je passais une heure, deux heures avec les gens à les conseiller, à leur expliquer comment ils devaient faire. Et Il y a eu un cas précis, c'est le frère de, de mon ami d'enfance qui était vraiment dans, dans une problématique parce qu'il il achetait euh, sa maison mais il n'avait pas encore vendu son appartement et, et il ne pouvait pas valider s'il ne vendait pas, il avait vraiment besoin de vendre maintenant. Donc je l'ai coaché pendant euh, deux heures, deux fois deux heures et il a réussi à vendre en 30 jours, à signer son compromis d'achat de, de, de, avec euh, l'autre maison. Bref. Tout a été super bien, il était super content. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais alors pourquoi je ne ferais pas ça Pourquoi je n'aiderais pas les gens à distance et euh, donc faire coach, coach immobilier Et j'ai commencé à faire ce travail et j'ai aussi commencé à apprendre à vendre mon service sur Internet. Et en apprenant à vendre euh, mon service sur Internet, j'ai donc découvert ce qu'était qu le copywriting, le neuromarketing, les pages de vente. Et tout ça, c'était très nouveau pour moi, euh, les, les sciences du cerveau, comment on utilise les résultats des sciences du cerveau pour, pour ben, créer un marketing euh, très efficace. Et tout ça, en fin de compte, je l'apprenais pour euh, vendre mon coaching sur, sur Internet. Et moi, je n'y étais plus. Je me disais, mais mince, ce que je suis en train d'apprendre, c'est quelque chose que je dois mettre en place pour vendre un bien immobilier à distance. Je pense que ce que je suis en train d'apprendre, si c'était correctement appliqué pour vendre un bien immobilier sur internet je pense que là je vais pouvoir aider les gens et être beaucoup plus efficace parce que en, entre temps je faisais du coaching mais c'est vrai je m'apercevais qu'il manquait quelque chose il manquait cet outil de promotion de vente qui pouvait venir booster euh, la vente l'activer et, et, et avoir aussi une approche beaucoup plus euh, commerciale pourquoi parce que dans l'immobilier euh, si on devait comparer avec la pyramide de vente, c'est-à-dire une pyramide de vente, elle, elle, est, elle est inversée. Et évidemment, l'entonnoir, ce qui est au bout, c'est au moment où on parle du prix. Parce que tout avant, il y a tout un processus de, euh, qui, qui est dédié euh, au processus de la vente. Et donc, euh, l'immobilier, c'est l'inverse. La pyramide est dans ce sens-là. Et donc, l'embout, là, au bout, c'est le prix. On commence toujours par le prix. Et je me suis dit, ça, c'est incohérent. On ne peut pas vendre un bien immobilier au meilleur prix si on est rattaché tout de suite au prix, si l'ancrage, c'est le prix. Donc, je suis parti sur cette idée-là. Et donc, je suis parti à essayer de comprendre et euh, d'imaginer comment je pourrais proposer euh, un bien immobilier sur internet sans présenter le prix et là il, il s'est passé à peu près quatre ans où avec des tests, avec des analyses euh, où j'ai fait beaucoup de, de rectification j'ai été aussi euh, soutenu euh, par euh, ben, José Coste, je peux donner son nom c'est quelqu'un qui m'a toujours aidé depuis on va dire 2014 que j'ai eu cette idée là euh, il était derrière moi et ce monsieur, c'est euh, vraiment un pro de l'informatique. C'est quelqu'un qui, qui aide beaucoup les infopreneurs. Euh, il est très, très bon en, en développement informatique. Donc, ça a été un véritable soutien pour moi et qui m'a permis euh, de, de pouvoir... Euh, ben, rendre palpable, rendre réel ce que j'avais dans la tête. Alors au début, j'avais vraiment la chance aussi de rencontrer des, euh, des, des vendeurs, des propriétaires qui acceptaient qu on, qu on, que, que, que je teste en fin de compte euh, mes, euh, mes techniques et je m'apercevais que ben, celle-là marchait très bien, celle-là un peu moins bien. Et grâce à eux, grâce à tous ces tests que j'ai mis euh, en place, j'ai commencé à construire étape par étape eh vers P31J, vendre sa résidence principale en 31 jours. Et là, c'était important pour moi de me dire, euh, mais Fred, là, tu, tu, tu, tu obtiens en plus des résultats incroyables. Parce qu'on a eu des résultats, euh, pour, pour certains, un peu fous. Hein, euh, le, le net vendeur qui était euh, proposé par les, par les professionnels de l'immobilier pour une de mes clientes euh, qui s'appelle Brigitte et qui vendait un château. Euh, Lorsqu'on a appliqué le, le système de vente immobilière euh, que j'ai développé et qui permet de vendre plus vite et plus cher, eh bien, on a réussi à le vendre en six mois avec, écoutez bien, 700 000 euros de plus que euh, ce qui était euh, proposé par les agences. Vous imaginez, pour ma cliente, c'était assez extraordinaire alors que ça faisait quatre ans qu'elle essayait de vendre avec les professionnels de l'immobilier de château. Donc, on, on se dit à ce moment-là, mince, ça marche. Et Puis, c'est une fois comme ça. Une deuxième fois, ça va être Daniel qui vend rapidement son appartement région parisienne avec 17 000 euros de plus. Ça va être Clément qui va vendre, un bien immobilier très difficile parce que voilà beaucoup de travaux, c'est une maison euh, en ville et sur un, un arrondissement de Paris qui, qui est le plus difficile et dans lequel on ne veut pas habiter. On l'a vendu en 21 jours au prix. Euh, même les agences immobilières ne revenaient pas à un prix tout à fait normal. Euh, si on les écoutait, ben, nous, du coup, le, le, le prix qu'on a eu par rapport à ce que eux euh, pensaient qu'on allait avoir, on a eu 20 000 euros de plus. Donc, on se dit à ce moment-là, mince, ça marche Là, on est vraiment avec quelque chose d'efficace et qui permet de vendre rapidement et plus cher. Donc, c'est pour ça que je me suis dit très bien. Maintenant, il va falloir euh, trouver la formule pour que je puisse aider ben, le maximum de personnes. Et je vous avoue que à ce moment-là, je me suis dit si je dois faire des coachings individuels, ça sera très difficile. Donc, il faut que je passe par euh, la vidéo et que tout ce que je dis et je donne et je fais faire. En coaching individuel, je le retranscris en vidéo et avec des supports écrits avec une, une, une, un, un système de plateforme vidéo. Et normalement, ça devrait permettre de pouvoir euh, obtenir les mêmes résultats. Et effectivement, on a eu de super résultats. Et même cette plateforme aujourd'hui est utilisée par mes clients en coaching direct. Donc, c'est pour ça que euh, vendre sa résidence principale euh, en 31 jours pour moi euh, va pouvoir me permettre d'atteindre mon objectif. Alors je, mon objectif est clair, c'est 1000 familles et des mille familles qui n'arrivent pas à vendre leurs biens immobilier, à réussir justement à le faire à un prix qui correspond à, à leurs attentes et qui va leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et aussi rapidement. Moi, je me suis appliqué en, on était en, en 2000, euh, 2017, 2017 j'avais une maison en région parisienne, je vous passe les détails, mais j'ai dû la vendre en urgence. Et bien, malheureusement, j'ai quand même eu ce réflexe de me dire, ah je sais pas, parce que ton bien, vous savez, c'est ce qu'on dit, le, notre bien, est, il est particulier, notre bien, ce n'est pas, pas le même que les autres, ça ne va pas aller. Malgré que je connais tout ça. Je me suis dit ça et j'ai tout de suite allé euh, donner euh, deux mandats de vente à une agence locale parce que je connaissais l'agent immobilier et à une indépendante euh, qui était très punchy à qui j'ai donné aussi le mandat. Et ça, on était en, en, en juillet 2017. Et puis euh, sur le, le mois, il n'y a rien eu, pas de visite, pas de contact, pas de bilan. Enfin bref, tout ce que mes clients vivaient et me racontaient, je le vivais moi-même. Et alors que moi, j'ai un super système de vente qui permet de vendre plus vite et plus cher. Et bêtement, non, je ne me l'applique pas. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, c'est pas possible. Je me suis euh, mis aux exercices. J'ai mis en place euh, le système. Ça m'a pris à peu près 15 jours. Et à partir du 15 août, j'ai lancé la machine. Et en quelques jours, j'avais à peu près une vingtaine de contacts. Euh, j'ai eu une offre ferme au début du mois de septembre, que j'ai refusé bêtement. Voilà, c'était la première offre. Je pensais que je pourrais obtenir plus. Et puis, j'ai vu comment ça, ça, ça tournait. Je me suis dit, mince, mince, ça, c'est une bonne offre. Il faut retourner voir la personne et accepter. Sauf que cette personne a voulu jouer en sa faveur parce que je revenais vers elle. Donc, elle a changé son offre, elle l'a baissé. Donc là, je n'étais pas content, je ne l'ai pas accepté. J'ai relancé la mécanique et puis là, 15 jours après encore, j'ai pu euh, réobtenir cette offre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, quand même, les agences immobilières avaient des contacts et me disaient voilà, euh, monsieur le jour, on ne pourra pas vous avoir plus que euh, 240, 250 nets de vendeurs avec tout le blabla des histoires du marché, de la situation. Alors, c'est vrai que le bien immobilier était à, à Villeneuve-Saint-Georges en 1994. Alors, il faut savoir que Villeneuve-Saint-Georges, c'est un couloir aérien qui passait juste au-dessus de ma maison. C'est une nationale euh, hyper encombrée euh, toute la journée et une voie ferrée où passe le RER et le TGV. Alors, il faut savoir aussi que cette ville, c'est une référente euh, en Europe parce que l'Europe a cherché quelle était la ville qui pourrait être utilisée pour euh, mettre en place un nouvel indice de bruit, c'est villeneuve saint georges Donc, ça vous donne un ordre d'idée euh, que le contexte dans lequel était cette maison était quand même un contexte qui avait un, un environnement difficile. Et bien, malgré tout, avec vendre sa résidence principale en 31 jours, j'ai réussi donc, à obtenir un prix qui est assez extraordinaire parce que mon net vendeur était à 300 000 euros alors que les agents immobiliers ne, me disaient « De toute façon, on ne pourra pas avoir plus de, 100, de, de, de 150. » Quand j'ai fait la, la signature de l'acte authentique de vente, rendez-vous compte, je me suis retrouvé avec, euh, avec un notaire qui me dit « mais Monsieur Le Jour, vous serez la plus grosse vente de la ville. » Je me dis comment ça la plus grosse vente mais il n'arrivait pas avant à, à ce prix là donc je me dis encore une fois c'est une méthode c'est des outils c'est un, un système de vente immobilière qui est ultra efficace donc ça maintenant frédéric il faut absolument que tu arrives à le proposer à, à, à vraiment un gros volume de personnes les accompagner quand même en parallèle mais euh, il faut que euh, ce système soit connu et euh, soit utilisé par le plus de personnes possibles qui n'arrivent pas à vendre leur bien immobilier parce que euh, peut-être que votre bien immobilier est très bien situé il est très bien et un agent immobilier va vous le vendre en trois semaines et, et c'est très bien comme ça. Moi je, je sais l'enfer que peut euh, représenter une vente immobilière qui s'éternise l'enfer que ça peut être sur le plan financier, sur le plan familial. et, et C'est ça que je combats et c'est ça que permet vendre sa résidence principale en 31 jours, c'est de pouvoir vendre malgré une situation de vente difficile, même si ça fait des mois, même si ça fait des années que vous n'arrivez pas à vendre. et C'est ça que je voulais partager avec vous parce que quelque part, c'est aussi un peu une revanche parce que quand, quand, quand je repense à ma vente de 2003 et celle de, de 2006 quand j'ai quand, quand, quand divorcé, ben, je me dis, voilà, euh, c'est vrai que c'est dans la douleur, c'est vrai que c'est dans la difficulté où on devient plus grand et, et on se renforce. Mais c'est surtout que je ne, veux, je ne veux pas que des gens vivent ce que moi j'ai vécu. Et si je peux aider avec euh, le, le système de vente immobilière que j'ai développé, alors j'en serais vraiment ravi. Et euh, mon objectif, ça sera vraiment euh, pour moi, et je, je serai satisfait de cet objectif, ce serait mille, mille familles que j'aurais aidées et qui auront pu continuer leur chemin parce qu'ils étaient bloqués jusqu'ici avec leur vente et grâce à vendre sa résidence principale en 31 jours, eh bien ils ont réussi à débloquer cette situation, vendre leur bien et ça vraiment, ça me ferait un énorme plaisir. Voilà, c'est une vidéo dans laquelle je voulais partager ça avec vous et euh, je pense que je devais le faire et même là, ça me fait du bien de l'avoir fait. Alors, je vous dis à très vite sur d'autres vidéos et euh, j'espère que euh, bien votre vente, si vous êtes actuellement en train de vendre votre bien immobilier va pouvoir se réaliser rapidement et surtout au meilleur prix. A très vite.